Good morning, allez, il y aujourd'hui. vous une la famille et on explique et de ou Une Mishnah qui continue en fait la Mishnah précédente avec un troisième avis qui ressemble à un avec une petite nuance. Soit, je reprends le cas, on parle que le beau-père, il a laissé un verger de, un pommier, des pommiers. D'accord Maintenant, les pommiers en période creuse, un terrain comme ça avec, je ne sais pas moi, 50 pommiers, ça coûte 200 000. Après tous les ans, ils produisent 50 000 de fruits. D'accord Disons. Maintenant, pour le moment, les fruits, ont commencé à pousser, et ça coûte, il y a déjà 20 000 de marchandises. On ne peut pas encore les cuire et les manger, il n'y a rien à faire avec eux, ils sont encore, c'est des petites pommes, mais en tout cas, il y a un super potentiel, ça a bien poussé cette année, donc ça coûte un certain prix, 20 000. Alors, on avait expliqué que selon Chachamim, on va dire au mari, il y a peut-être de Rabbi Meir et selon Rabi Meir, les pommes appartiennent à la femme. Donc on va évaluer, on va amener, amener quelqu'un, un expert, c'est le mot, faire une expertise, on va amener un expert que, qui va évaluer combien ça, combien ça coûte maintenant le supplément des fruits, il y en a pour 20 000, on va dire, en vrai, tu prends en contrepartie 20 000, tu achètes un petit, un petit investissement, tu investis dans un terrain, et comme ça tu vas manger des fruits de là-bas, et là tu pourras ensuite manger ces fruits. Mais tu peux pas, toi, les, les fruits qui sont là, on va pas dire que la femme elle a t'a rentré 200 000. La conséquence, c'est quand tu vas la divorcer, tu devras lui donner 200 000 et pas 220 000. Parce que tu ne dois pas rendre les fruits que tu as mangés pendant toutes ces années. Tu dois rendre le capital qu'elle a fait entrer, D'accord Et euh, voilà. Maintenant, sur ça, on a un qui vient et qui pense comme Chahabir, mais avec une petite différence quand même. Il va faire, il va mettre en parallèle le fait que les, les fruits qui sont sur, dans le verger au moment où je la marie, c'est-à-dire pendant que je suis marié avec elle, et les fruits qui, sont, qui seront dans le verger lorsque je la divorcerai. Que quoi Abhishimonomer, d'abord je vais lire, je vais traduire la Michna, après on, on va illustrer, c'est pas compliqué du tout. Abishimonomer, Rabishimon nous dit, Makom Shihipa Kocho Biknesata, lorsqu'on a donné l'avantage au mari lorsqu'il la rentre, c'est-à-dire, makom, un lieu, chez qu'on a rendu yafé, on a rendu beau, on a amélioré, on a donné l'avantage. Kocho, Yipa kocho, on a donné on a, on a donné la main haute. Biknisata, lorsqu'elle rentre, alors hora kocho Bitsiata » Et eh bien, il le sera, ce sera son désavantage lorsqu'il la divorcera, quand elle la fera sortir. C'est à dire en fait, quand je me marie avec elle, quand, quand je suis marié avec elle, elle reçoit un terrain avec des fruits. Si les fruits, tu le considères que c'est à moi, donc j'ai le droit de les manger, et eh ben si on moment de la divorcer, je la divorce en lui laissant des pommiers avec des pommes dessus, doit dois tout lui donner intégralement. Et si tu considères qu'il que, qu y a des fruits, que non, je dois nécessairement, c'est le principe. Si tu considères qu'il y a des fruits, que lorsque je reçois, il faut, faut les évaluer, parce que c'est pas moi, c'est considéré comme un fruit, dans, dans celle-là, lorsque je la divorce, je lui dis « Attends, attends deux minutes, je te divorce, mais regarde, il y a des, il y a des fruits sur les arbres, c'est pas encore le moment de les exploiter, tu me laisseras 20 000 sur les, sur les arbres. » C'est tout ça, tout ce qu'elle a dit, c'est ça. D'accord On va lire maintenant dans la mission de regarder. Makom shi ipakoho Lorsqu'on lui a donné l'avantage lorsqu'il a fait entrer, quand il a marié, qu est, quand il reçoit le bien, ora koho biseata, ce sera son désavantage lorsqu'il la fera sortir. Par contre, makom shi ora koho un endroit où on lui a donné son désavantage lorsqu'il a fait entrer, parce qu'on lui dit non, tu, fais, tu évalues combien de fruits, alors dans ce cas-là, ipakoho biseata, ce sera son avantage lorsqu'il la divorcera. Par exemple, concrètement, les fruits qui sont attachés au sol, « Lorsqu'il va la marier, euh, lorsqu'ils vont vont, le, ils vont, elle va faire entrer ce terrain chez lui, ouais, je suis déjà marié depuis 5 ans, 10 ans, elle reçoit en héritage le verger, avec les fruits sur les arbres, alors tu me dis que les fruits sont pour moi, très bien, donc on ne dit pas que je... Non, je m'engage pas maintenant, lorsque je vais le divorce, je lui donne, 200 000, je donne 220 000. Parce que tu dis, non, 200 000, c'est le verger, 20 000, c'est les fruits, les fruits c'est pour moi. Oh, tu me donnes un, ça mon avantage quand ça rentre, quand, quand on reçoit le bien. Dans ce cas-là, là. Shela, lorsque je la divorce, je, je lui rends maintenant le verger. Il faudra que je lui dise, euh, il faudra que je lui laisse le verger tel quel. Ah, mais moi, je ne dois que 200 000. Lorsque j'ai reçu le verger, il n'y avait pas de fruits. Et maintenant, il y a des, il y a des, il y a des fruits qui sont posés, ça elle. D'accord Bitsyatachéla, ça lui va pas Par contre, si c'était la, tlushin, la kaka, si c'était des fruits qui étaient déjà cueillis, que dans ce cas-là, vous vous rappelez ce qu'on avait dit les fruits qui étaient déjà cueillis, on a dit que, ah, tu as reçu un verger de 200 000. Et en plus, les pommes qui sont déjà entreposées là-bas, qui sont déjà cueillies, il y en a pour 50 000 de marchandises. On a dit que les 50 000, ce n'est pas pour toi. Parce que là, ce n'est plus les fruits du terrain. Des, ça s'appelle un capital. C'est un capital de 50 000, tu vas, tu achètes un terrain, tu prends les fruits. Dans ce cas-là, si, lorsque tu vas la divorcer, tu auras aussi, euh, Ouais, ça explose euh, quand... Quand tu as déjà cueilli les fruits, ils sont déjà entreposés. Alors là, tu lui dis écoute, moi je te rends le terrain, mais les fruits, ça reste les miens. Une fois que je les ai cueillis, c'est mes fruits à moi. C'est ce que la Bichele me dit. La les fruits qui ont été cueillis du sol, eh bien, biknisata, chez là. Lorsque tu la fais rentrer, lorsqu'elle entre, ça lui appartient, Il faut, faut, faut les évaluer pour que tu lui donnes en contrepartie un terrain. chez l'eau. Mais lorsque je, dans ce cas-là, lorsqu'il devra la divorcer, s'il si a déjà cueilli ses fruits qui sont déjà entreposés, eh bien, ce sera pour lui. Et en fait, Rabbi Shimon, il est relèque sur ça. Parce que Chachamim pense que dans toutes les situations, euh, dans toutes les situations, lorsqu'un mari divorce son mari, soit sa femme, eh bien on, on évaluera son investissement qu'il a mis, et on devra lui donner la contrepartie. Soit, imaginez le mari, il a exploité maintenant les terrains qui appartenaient à la femme. Il les a plantés, ils ont déjà commencé à pousser, mais ce n'est pas encore le moment de l'accueillir, selon Chachamim, Alors, au moment, et ce sera évoqué dans le prochaine Mishnah, au moment où il va la divorcer, on dirait, écoute, écoute, écoute, toi tu l'as fait entre un terrain de terrarne, qui coûtait 200 000. Là en ce moment avec tout ce qu'il a mis dedans, les fricons commencent à pousser, ça coûte 220 000. Tu lui dois les 20 000. D'accord On ne fait pas la salle de ce parallèle entre le moment où il reçoit le bien pour sa femme et le moment où il divorce. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine.